Murloc ou recousu Et en vrai, est-ce qu'on partirait pas sur un truc recousu en mode euh, bien badass Ouais on va faire ça. Ah c'est pas un départ euh, très al dente Pour bon, ça quoi en tout cas voilà sans blaguer il est très très important de soutenir les streamers que vous appréciez que ce soit moi ou un autre soit encore une fois c'est gratuit si vous avez Amazon Prime donc ça il faut avoir le réflexe hein. euh, chaque, chaque mois sur Twitch vous allez sur euh, une chaîne et vous vous abonnez gratuitement ça aide le, le créateur de contenu et si jamais vous avez un peu les moyens si vous avez un bon revenu un héritage si vous avez euh, je sais pas de l'argent en rab pas en rab, mais genre, si pour vous 4 euros c'est rien du tout. Par exemple, si vous fumez, bah pendant, euh, je sais pas, un jour vous fumez pas. Ça fait 4 euros. Je sais pas combien ça vaut les cigarettes, mais. Ah. En vrai, euh, j'ai envie de rester. Euh, je crois que je vais faire ça et roll. Et on va partir sur ce qu'on appelle une. Le curb. card. Bah voilà, bref, vous fumez pas pendant un jour. Ça vous fait 4 euros. Et ces 4 euros, vous les offrez à un streamer. Alors choisissez bien le streamer, il y a des streamers, ils utilisent mal l'argent. Moi, bon je vais défendre ma paroisse. Moi je ne fume pas, je bois très peu, un peu de vin de temps en temps comme tout le monde quoi. Comme euh, tous les bons français on va dire. <rire> je ne euh... je suis pas dépensier pour les vêtements, je m'habille chez qui habille. La mode à petit prix pour le coup, mais ça reste de la mode mais c'est à petit prix en fait. Euh... Je prends très peu de vacances, très très peu de vacances. Je propose du contenu sur YouTube et sur Twitch qui sont de surcroît deux contenus différents. Donc, on va dire une, ra une range intéressante de Ça et Curve. Bam, bam, bam, Je pense qu'on va aller Je sais pas si je les joue. Je vais les jouer. Ouais, je vais les jouer, je pense. Euh, Qu'est ce que je pourrais dire d'autre voilà en vrai bref l'argent que je gagne je le réinvestis dans mon travail alors j'ai pas une société au sens où euh, j'ai des investissements à faire mais ce que je veux dire c'est qu'avec cet argent je vis de mon activité et ma vie est dédiée à vous j'allais dire c'est pas totalement honnête c'est plus dédié à mon activité mais faites partie de mon activité donc toute ma vie est dédiée à essayer de créer le contenu le plus intéressant possible le plus longtemps possible. Display, pourquoi oh, Display. pas. pu, j'aime avant de level up J'aurais pu, j'aime avant de level up Je pense que tu connais pas le jeu vidéo. Je pense que tu connais pas le jeu vidéo pour le coup. Oh, c'est pas très grave en soi. Hein. Oh Ral d'Agonie, il y en a là ou pas S'il y en a deux, je pars. Médaillon. Dragon mecha. Zut. up, je prends médaillon. Zerus. Anarchie. Jouer dragon, mecha, médaillon. Zerus. Déclencher des un. Ah c'est trop dommage qu'il y en qu'un. Anarchie. Dragon, mecha, médaillon. Ah, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas un mecha, là. J'aurais bien, par... bien... bien fait deux stacks sur ce tour. Attendez, c'est pas évident, là. J'ai vu, psychiatre, t'inquiète, je vais te remercier après, petit loup. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Zerus, c'est de la caille. Mais en vrai, si tu la tôt Zerus, c'est rigolo. Hein. Par contre, je prends ça dans ce cas-là. Je bon, prends ça. Ça et ça. Merci, psychiatre. Oh, psychiatre. Oh, merci infiniment. Merci, du fond du cœur. Euh... Je n'aime pas le fromage, donc français c'est vite dit. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai que j'aime pas le fromage. Euh, parce que j'étais berger quand j'étais petit, c'est voir ça. Les bergers n'aiment pas le fromage, c'est bien connu. Euh, merci Psychiatre qui offre 10 abonnements à Rajak, The Docteur Schmidt, Galados, Frankie222, Talos, Stick 6 IkaruS2, diamantas 206 Morpheus18,89. Et Pouille 0.270. Merci beaucoup psychiatre. Merci de ton soutien. Vous vous bien. Merci de ta générosité. Et franchement ça m'aide énormément énormément. Là je vais roll. Bon, je prends quand même ça. Mais il nous faut un cri de guerre. Je crois que je triple maintenant. Parce que je veux un cri de guerre. Euh, un râle d'agonie pardon. Please. Enfin, bon, je le prends. Ah, Après il y a Drake du Néant qui est cool mais. ah C'est cool Drake du Néant. Drake ah, du néant c'est incroyable non C'est embêtant parce que Drake du Néant c'est quand même vraiment strong. Hein. C'est juste que. Ouais, remarque, non, il en faut qu'un au prochain tour. Hein. Bon on sera à deux, donc je pense c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire Prochain tour, faut juste qu'on en trouve un d'autre. Et l'avantage c'est qu'on peut quand même partir sur Dragon. Le clan a un instant quête pas forcément. Parce que lui, il peut ne pas mourir. Et en vrai, ça fait 1, 2 et 3. Ouais, remarque, t'as raison là-dessus. Ouais, mais franchement, Drake de c'est méga fort. Hein. En fait, j'ai souvent une stand-quête. Vous vous mais je l'ai quand même au prochain tour, normalement. Donc, je pense que ça revient quand même au même. J'ai juste un, Z un Zephris de moins. Un Zerus de moins. Par contre, j'ai une vraie construction possible si je trouve la de, la de 5, tu vois. Bon, je prends l'héroïne. Ouais, on, on a combien de mana Pas assez. En vrai, c'est bien ça, non? Avec Goza. C'est plus ce que j'allais dire. Euh... De rien, j'ai gagné deux ans de vie sur ton histoire de pneus. C'était une vraie histoire, hein. je vous mens jamais. Hein. Alors parfois, j'en je... rajoute un peu, c'est vrai. <rire> Mais en vrai, cette histoire de pneus, c'est vrai, un vrai truc. Hein. Salut ma Ça va très bien et toi Bon on est encore à 58. Ça va. Le Zerus, le Zerus, le zérus. zérus. C'est à la fin du tour. hein. Ouais. Bon ça me plaît. C'est vrai que Landera était pas mal. mais bon. Ah, franchement, quand t'as trois dragons, on prend pas dra enfin, ne pas prendre Drake du Nord. en plus, c'est pas n'importe quel dragon. C'est des, des dragons qui ont quand même besoin d'attaque. Euh... Je pense que mon play est bon, même si j'avoue que l'autre était très bon aussi. On se fait taper là. Oh, il a les deux. Non. Oh, chiant. Chiant, chiant. Chiant. Quoi sa quête à lui Obtenez deux bêtes. Ça va, ça va. Il va peut-être me laisser les dragons justement. Emprunt. Est-ce se passe bien Une pièce de gagner. On va up au prochain tour, tant pis. On va aller de choper de... à la contrebandière, mais l'autre on a deux quand Le deck building on va le faire euh, bientôt. bientôt. Si cette game est belle, on le fait après cette game, ça vous va C'est-à-dire si on arrive à faire top 2 et que notre compo est belle. Même si on fait top 3 en soi. Si on fait top 3 mais que notre compo est belle. On fait une jolie game. On part en deck building. Histoire de partir sur une jolie partie. Bon on va compter sur le Zerus. Hein. Zerus Calegos. Ça existe. Hein. <rire> Zerus Nadina. Zerus Calegos. Zerus Trange Trip Zerus Primodrek Zerus Tarek Goza Zerus Zerus Ça existe pas mais À gauche Vous avez eu Nadina, tu penses On verra. Ah merde, j'aurais pu faire l'inverse, c'est un peu con là-bas. Bon là, je suis un peu con-con. prochain temps, on va tripler. On va chercher la taverne... Euh taverne 6 je pense. Bon éclairant on voit c'est pas mal ça fait des pièces mais. à 8 plus 2. Donc on aura juste à vendre un truc. On va up d'abord je pense pour, euh, pour lui. Que... Triple avec l'éclaireur, c'est pas cool? C'est pas good. Là, je suis en train de partir sur Dragon. Je pense pas à faire de switch. Donc, euh, aller chercher une taverne 5 en Dragon, c'est incorrect. Maiev, ça fait peur sur un tour 8. En plus elle a l'arme de crime, ça va être chiant. Ça va être chiant, chiant, chiant. Salut Janus Lamphilus, plein d'astuces. Hello, hello. Bah, ça va très bien toi Bon en vrai, double Zerus, il y a pratiquement 100% de chance d'avoir un, euh, un Calégos dessus. Et les stats sont respectées. Hein. À droite. Non, oh, c'est pas possible. <rire> ah là là, on, on est à 39 là, ça a plu. Ah c'est des dragons, hein, pas ouais, les meilleurs. Ah, passons En vrai, c'est des dragons, hein. Ah ça dépend ce qu'on trouve, mais. Ah flûte. Est-ce qu'on part sur un truc avec Hydre C'est un peu tard, non Tourneuf. Théotard, Hydre. J'ai envie de rester sur Dragon quand même. Je hein part. Qu'en pensez-vous Théotard passe. Théotard, on part sur Hydre. Ouais, mais il y a trop de... Il n'y a pas encore de morts, hein. C'est pas trop. Un peu embêté là. On me regarde, je pense pas. Je pense c'est un peu lent. Trop peut être sympa. T'auras 3 Zérus. Trop ouais. tard, tu dis Trop tard. Bah, après, ça, c'est pas des bonnes cartes. Hein. On peut facilement les virer. Pour oh, le fun. Je bloque Hydra alors. Faire ça. <rire> ah, allez, on est à 32% là. On va y arriver, on va y arriver. C'est pas un bon hit ça. J'ai tard, c'est loin à mettre en place mais grâce au bot c'est inexistant si j'ai pas Nadina Oh wow wow wow Pardon Leader oh, dégage Bien un truc avec un bouclier dire Ouais Ouais Oh waouh waouh waouh Ah. Ah. Ça c'est combien 15 Ça c'est plus gros hein, que ça. Perdre des pièces, ça m'ennuie un peu. Après je suis pas obligé de garder Charles Lagarde, hein, ça, ça me moque un peu. Ça part de là hein. je sais pas si ça part vraiment de là mais si ça part un peu de là quand même hein. Ouh, bah là j'ai eu un beau spot hein. en vrai le... ça justifie le théotard hein. genre lui il est cool avec théotard bon ça c'est incroyable et là on a on va dire deux bonnes cartes bon elle est un peu moins forte mais l'hydre est cool et ça c'est vraiment bien bah c'est light mais bon entre rien faire et faire un truc late, vaut mieux, vaut mieux faire un truc late, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ça, mais. En fait, c'est mieux que rien. Tes adversaires aussi peuvent être dans cette situation. Mieux que rien. Ils ont, ils sont pas toujours dans une situation de j'ai tout et je vais rouler sur le lobby. Hein. Le build dragon était sans avenir. Bah, moins de chatter, mais souvent, ouais. Oh c'est ouais, gros, ça. Vers hein. le rondelle. Je pense que je garde Héroïne quand même. J'ai eu terre là-dessus, hein. J'ai ah Merde, y a que des races. Oh, c'est chiant là. Okay. Faire ça, hein? Oh, la mentide, est importante, hein? Ouais, c'est complexe quand même. Hein. C'est complexe, mais c'est des games qu'il faut savoir jouer, quoi. P rester sur Dragon, ça aurait été juste du troll, je pense. Ça aurait été du troll qui aurait amené sûrement top 7, top 8. Vous êtes toujours dans la course. Ouais, un taunt serait bien, ouais. Là, ça manque de taunt dans la compo, mais. Ça va. Ouais, on est pas si loin derrière, hein. l'hydra elle va faire le taf. Ça hein. oh, c'est chiant mais. L'hydra elle fait un peu le taf Ah putain mais il a venin, c'est vrai, ouais, c'est chiant. Ah ouais, le venin c'est relou. Ouais. On peut taper dans le clan des rats Pas mal hein. Ouais, ces créatures, elles attaquent, elles meurent. Ça attaque, ça meurt. On attaque, il attaque, ça meurt. On attaque, on attaque, il attaque, ça meurt. Vamos. Yo. Fin. Hein. Je vais garder mon Zerus. Le pléo va vous Je vais garder mon, Zer mon Zerus. Oui, ça grossit petit à petit. Hein. En vrai, ça, c'est une vraie carte. On peut considérer que mes trois cartes, ce sont des vraies cartes. Franchement, héroïne baron, ça a fait quand même des choses intéressantes. C'est sûr qu'il me manque de taunt. Ça manque de, de liant, ça manque de... d'organisation, on va dire. Et après, en termes de puissance brute... On n'est pas temps à la ramasse et on se rattrape on se rattrape vite hein, pour le coup. On rattrape vite les autres. Hein. Les meilleurs serviteurs viennent chez moi parce que je fais un chocolat chaud qui dépote. Dépote. Belle expression. Ruilla. Ça dépote. Oh c'est beau. Il joue des baites allez je suis à 18 hein. c'est pas mal 18 en vrai après on a commencé à 85 mais en <rire> vrai bon, on a pas commencé à tant de points que ça on a commencé à 64 je crois à 64 life ah, c'est pas mal quand même non mais c'est battable comme deck ça non Ouais. On est devant. Ah zut ça. Oh l'hydre elle est cool ici. Boom. Oh non elle a pas tué le grand crénière. Ouh là là. Oh non le 8 est infâme. Ah j'ai peur. Ah ça c'est pas mal c'est un pré shot Ah flûte, ah flûte hein, sérieux. Ah là là, je suis devant. Après le combat d'avant, je suis derrière, mais bon, je suis devant. Ah zut, zut. Bon, la chance dans le jeu, si t'as pas de chance, tu peux pas gagner. À vous proposer. Oh. Euh... Je vous notre adversaire. Des bêtes tout ça. On vire baron. Ça oh, c'est tellement fort ça par contre. C'est comme le nouvel explorateur des récifs ça. C'est pour ça qu'ils ont viré explorateur des récifs. Oh, ça c'est crado. En fait, Leroy, peut-être on, on en aura besoin plus tard. La question, c'est est-ce que lui, on va le péter Je pense qu'on va le péter, donc je vais juste bébé Crutch, histoire de faire avec de présence. Vous Et en vrai, je mettrai sûrement Leroy euh, au prochain combat. Allez, faut le gagner ce lobby. Hein. Franchement, il y a moyen. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Hein. Bon, déjà, il n'y a pas de Murloc. Il y a lui qui joue Murloc. Après ça c'est bien anti-murloc, ça aussi, ça aussi. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ouais il était pas mal ce petit Zerus. Franchement c'est con mais ça nous a vraiment bien aidé. Hein. Bah, c'est ça qui déjà qui nous fait partir, ce qui nous permet de pas être dernier d'avoir de, une vraie compo Théotard à un moment le tour avec la Monteed et tout là il est vraiment fort celui-là ouais mais les gens ils jouent toujours anti murloc quand il y a les murlocs c'est normal ouais parce que ça c'est vraiment une quête pourrie mais c'est vrai que dans cette situation là grâce au Théotard aussi hein, parce qu'on a une carte de plus c'est devenu très intéressant mais c'est aussi devenu intéressant parce qu'on n'avait pas de compo Et notre compo elle est un peu large quoi. Il peut y avoir deux morts et faire top 3. C'est même euh, sûrement le cas. Souvent, du moins. En un seul. seul. Un seul. On a le taunt, incroyable! On taunte quoi Monted ou héroïne Non, héroïne. Ou alors on taunte Théotard. Vrai, on va mettre Théotard first. Monted à droite. Genre comme ça. Enfin, héroïne à droite. Ouais, je pense qu'on va taunter ça. On achète ça et on le revend. C'est moins fort qu'en soit une, un neutre, hein, je crois. Waouh waouh waouh! wow, wow, wow. Non, on va le faire sur un taverne 1 pour essayer de choper un taunt. Théoriquement, c'est un taunt, mais je voulais pas lui. Je voulais, je voulais celui qui donne taunt, mais c'est pas grave, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. On va faire ça. Hein. On gèle là. Il y a deux noms racés. Pas mal, hein. Après, on préfère avoir les bras en aura assez. Bah, techniquement, c'est un taunt en soi. Bah, c'est Bob, il est taquin, il comprend ce qu'il a envie d'entendre. C'est comme vous. <rire> vous comprenez ce que, ce que vous avez envie de comprendre. On fait tout ça. Hein. Bon! Tautar first. Non, Leroy first. Et ensuite, bam bam bam. Ah, j'y crois. Franchement, c'est con, mais j'y crois. J'y crois, mon top 1. Je pense que mon board, il est hyper hyper intéressant. En fait il est chiant comme board C'est un board qui est chiant Parce qu'il y a de la puissance, il y a de la résilience C'est un board qui est juste relou à battre en fait Il y a du cleave, il y a du boubou Il y a, il y a de la grosse puissance Ouais, Il y a vraiment tout, hein. il y a tout ce qu'on aime dans un board Allez top 2 Top 2, let's go contre Bet. Ah Bet c'est chiant. On va hop on va chercher Manteed. Je pense que c'est le moment de le virer. Oh Alors, je vais le virer lui. C'est ça ce que je cherche. Ah, je cherchais pas baron mais je vais le prendre quand même. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bah, L'avantage c'est qu'il est, qu est K12 donc je peux vraiment me permettre de me dire c'est le dernier combat et, et donc de jouer comme pour le dernier combat. Le problème c'est que là quand tu arrives en finale et que le gars il est encore à 20, 25, 30... En fait, tu sais que tu dois que même en un combat, tu gagneras pas. Donc, tu dois continuer à Théotard, Théotard, en te disant, il faut que je sois large devant et que mon scaling bah, me fasse gagner sur le long terme. Là, il y a pas de long terme, c'est un seul combat. Donc, en soi, soit je jouais, je cherchais Zap, je cherchais la Blanche Tête, je cherchais, bah, en vrai, Baron est plutôt pas mal. Euh, je pouvais trouver un Leroy également. Enfin, voilà, une Munted, enfin, une carte qui est meilleure que Théotard. Ça, c'est bien aussi. La blanche tête aurait été pas mal en vrai contre lui. Elle s'appelle comme ça, la blanche tête. Ah hein. oui, blanche tête, l'interrogatrice. Blanche tête. Pfff. 25 secondes. Et en vrai j'ai peur, hein. comme si j'étais en finale des Lobby Legends. <rire> j'ai trop envie de le gagner, ce lobby. Ah, j'ai trop peur, j'ai envie de voir un 80% là, ou un... même un 50%. Franchement, si je vois un 50%, je suis content, je crois. Il a les venins lui hein. il peut s'écraser hein. Allez. Euh, faut que je sois devant. Il y, y a moyen en vrai. Hein. Allez. Je pense Allez on le mérite hein Ah l'hydre est énorme contre lui. 50-50 C'est Ah ça c'est moche par contre. À droite. NON Oh non Euh... Ouais. Faut taper dans, dans le bois. Attends, oh qu'est-ce qu'il se passe là Oh non, qu'est-ce qu'il se passe Mais oh non, pas ça. Oh non, mais pas ça, ça a cassé mes boubous. Pas dans les royaux. Hein. Là. Ah putain, c'est chiant ça Oh non, paix <rire> on, est, on est un peu derrière, ok, mais on n'est pas tant, on n'est pas tant. Franchement, on n'est pas tant derrière, franchement. Genre déjà, si on attaque first, c'est pas là, on a gagné. Ah non, c'est si il attaque first lui en vrai, Ah non, parce qu'on tape, on peut taper à droite et, ah là là. Ouais, c'est un, un beau 50-50, en plus il est propre celui-là, c'est vraiment 40-10-50 d'ailleurs. C'est pas possible parce qu'il y a trop de rip-hop. Donc en gros le tracker il s'est pas fait chier mais... Mais... Ah c'est frustrant. C'est frustrant mais c'est la première fois que je fais une game où l'essence de Zerus finalement nous... nous carie. On peut le dire. Hein. Normalement la quête est vraiment nulle mais... Là la quête a été super super forte.